Bonjour à tous. Dans ce cours, nous allons voir la partie TCP, transmission de contrôle de protocole, de la couche transport. Contrairement à UDP, qui n'est qu'une surcouche au-dessus d'IP finalement, et qui ajoute principalement la notion de port source, port destination, ainsi et éventuellement qu'un checksum, TCP va vous donner beaucoup plus d'assurance au niveau de la transmission. Tout d'abord, vous allez avoir un contrôle de la séquence, c'est-à-dire que vous serez capable de reconstituer de rétablir l'ordre des paquets qui auront été transmis. Vous aurez donc une détection des pertes des paquets et une retransmission qui sera faite de manière automatique. Vous aurez également un contrôle de flux et de la congestion, c'est-à-dire que vous serez capable de gérer de manière optimale et équitable le débit disponible de manière à ne pas saturer les routeurs intermédiaires et si cela se produit, à être capable de faire une reprise au niveau de la transmission. Du point de vue de la connexion, cela se gère par un automate fini, avec des états, dont un état qui est le mode connecté. Bien entendu, cet état peut être perdu à cause de problèmes de livraison de paquets, et dans ce cas-là, il y a des points de reprise qui sont rétablis. L'usage typique de TCP, c'est tout d'abord les longs échanges de paquets. C'est un dialogue structuré, mais la gestion de la structure est déléguée à la couche application. Cependant, on est sûr qu'au niveau de la transmission, on a des garanties qui sont réalisées. À noter que les garanties sont limitées, c'est-à-dire hormis des erreurs, des changements de bits dont détectés, etc., qui ont une probabilité qui est négligeable, la garantie de réception est réalisée au niveau de la couche transport. C'est-à-dire qu'on est sûr que lorsqu'un acquittement est reçu, la couche transport a bien reçu les données, mais on n'est jamais garanti, on n'a pas de garantie que la couche application ait bien traité les données. Donc il faudra faire attention à la distinction entre la réception et le traitement ici. Voici un exemple d'exploitation TCP du côté client avec le programme java donc ici on a un flux bidirectionnel qui sera représenté par deux flux input stream et output stream IS et OS qui vont nous permettre à la fois de lire et d'écrire dans ce flux bidirectionnel par rapport à UDP on a un deuxième point qui va la différencier c'est qu'une fois qu'on a établi ces flux finalement on a une abstraction qui est réalisée au niveau de l'envoi et de la réception qui nous indique qu'on n'est pas obligé de réindiquer les ports au niveau de la transmission. Alors ici on a un write et un read qui sont réalisés par exemple, et on est en mode connecté avec un interlocuteur. Cependant il faut bien imaginer dans le cas de TCP, que ces informations, par exemple de port circulent toujours dans les segments TCP. Ça pourrait ne pas être le cas dans certaines autres applications, mais ici dans le cas de TCP les numéros de ports sont toujours indiqués. Voici une autre version, de l'envoi côté client en C désormais. Donc à noter deux choses. La première, c'est qu'on va être toujours en AF_INET, en IPv4, mais il faut noter que désormais socket_DGRAM a été remplacé par socket_stream pour indiquer finalement le mode TCP. Un autre point à noter, c'est qu'on a utilisé ici la fonction getadresseinfo. On aurait pu très bien l'utiliser en TCP comme un UDP. Vous avez déjà un exemple dans le DNS ici qui a été présenté précédemment pour indiquer la destination. Ici, ça sera Google. Euh, le numéro de port, alors là on a mis uniquement HTTP, qui veut dire finalement synonyme de port 80, pour ensuite réaliser un socket, donc le socket on a précisé la famille AFINET, le type qui est ici stream, et enfin le protocole qui est à zéro par défaut. Et ne pas oublier le connect, ici il est obligatoire en TCP. Alors on n'a pas vu en UDP, on aurait pu le mettre, c'est assez rare, et de toute façon c'est quelque chose qui est optionnel, et dans le cas d'UDP, on indique souvent qu'on ne souhaite parler qu'avec un, un seul interlocuteur. Dans le cas d'un SEND, on remplace finalement le SEND2 par un SEND si on souhaite parler uniquement avec un seul interlocuteur en UDP. Mais ici, dans le cas de TCP, il sera obligatoire. C'est-à-dire que vous allez vous connecter à un serveur, en règle générale. Et donc vous allez faire finalement votre attachement à ce niveau-ci avec la structure sur 4 qui a été précédemment définie. Et puis par la suite, vous allez faire des READ et des WRITE avec... Euh, ce socket-ci qui est déjà connecté. Lors de euh, l'émission ou de la réception, alors je vais prendre ici l'exemple de l'émission right. il faut vérifier effectivement que la taille que vous aviez envoyée, taille totale, soit bien égale à la taille qui était transmise. Sinon, cela veut dire qu'il y a une erreur au niveau de la transmission. Donc, On doit vérifier cette, cet élément-ci en particulier pour avoir une garantie que les données étaient transmises de manière correcte. Passons désormais au côté serveur. Jusqu'à présent, nous étions du côté client. Nous allons passer du côté serveur. C'est un peu plus complexe. On aura ici deux types de sockets. Des serveurs sockets et ensuite des sockets. Le serveur socket va être en attente de connexion de clients. Vous allez donc attendre sur le port ici 5, 7654. attendre des clients. Et la méthode de connexion accepte est bloquante. À partir du moment où un client se connecte, vous allez donc avoir la méthode accept qui se débloque et qui va pouvoir ensuite créer un socket, un flux de communication entre ce client spécifique qui vient juste de se connecter et le serveur. Donc ici, le socket, l'objet le, socket est réservé à une seule liaison. Donc il faudra quelque chose de différent pour continuer à recevoir les autres connexions. L'exemple côté C du même, de la même version du serveur est la suivante. Si on regarde un petit peu les points qui sont évoqués, on va être également en AFINET, en Socket Stream. Mais par contre, on va devoir indiquer dans les flags, lorsqu'on va demander à créer justement une structure adresse info, à avoir le flag AI passive qui va permettre d'être en écoute et en attente des connexions. Donc ce point-là est important pour ensuite créer votre socket. Le socket va devoir être lié. Tout à l'heure, il était de manière, lié de manière totalement implicite. Mais désormais, il le sera de manière explicite ici. Il va être lié donc au port 8080, ainsi qu'une adresse locale à in ici, pour ensuite se mettre en attente de connexion. Pour cela, on doit tout d'abord créer une queue des connexions entrantes via un listen sur ce socket, en indiquant le nombre maximum de connexions qu'on peut accepter, mais qui ne seront pas encore considérées. Donc ça sera une file d'attente qui sera créée ici. Et enfin, on part en général sur une boucle d'accept qui, pour chaque accept bloquant, encore une fois, va pouvoir créer un socket de connexion qui va ensuite permettre de dialoguer avec un interlocuteur défini. Donc ici, vous avez deux exemples de read et de write, encore une fois, qui sont réalisés, avec pour le write, l'exemple de la taille totale, différente de la taille, sinon il y a erreur. Donc Je vous conseille ici de regarder également le man accept, bien entendu man listen, pour vérifier effectivement les fonctions et les types d'erreurs qui peuvent être retournés, ainsi que read-write, qui sont indiqués déjà ici. Alors, l'automate des connexions peut être assez complexe. Ici, j'ai un automate à euh, quatre états, qui est un automate simplifié. Donc, en fait, les deux parties vont pouvoir d'abord dialoguer pour savoir comment la connexion doit être établie, avant de passer dans l'état connecté. Donc, une fois l'état connecté, il n'y a pas réellement de différence entre le client et le serveur. Chacun des deux peut éventuellement interrompre la connexion à sa guise en fait ici. Donc dans l'automate réel, on a en fait 11 états. Donc ce qui le différencie surtout ici, c'est la gestion des fermetures. Ici, on n'a pas du tout la gestion des fermetures. Donc si vous voulez un diagramme avec les 11 états, je vous laisse le chercher déjà, 11 états de l'automate. Mais également, vous pouvez voir que ce qui va distinguer, c'est les, déjà les fermetures possibles. Il existe soit le client ou le serveur, disons, deux types de fermetures qui peuvent se produire. Et enfin, il existe également des demi-fermetures possibles. C'est-à-dire qu'il est possible à la fois de fermer une demi-connexion, mais pas fermer la deuxième totalement. Donc, Vous allez voir ici un fonctionnement TCP avec une architecture assez classique. C'est le client qui va demander à se connecter au niveau d'un serveur via l'établissement d'un nouveau socket de connexion. Et le serveur qui, au préalable, aura prévu d'accepter des connexions va répondre à ce client. Alors ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'on va au départ établir finalement un laps de temps entre l'aller et le retour qui va nous permettre de voir la taille d'une fenêtre. On est capable ensuite d'estimer une fenêtre, soit parce que le serveur nous l'aura donnée en préalable, soit parce qu'on l'aura établi grâce à l'aller et retour, pour savoir combien de données à envoyer avant finalement de recevoir les premiers accusés de réception. Donc du côté du serveur, on a le même phénomène qui se produit. Et comme les débits peuvent être asymétriques, on pourrait très bien avoir des fenêtres de taille différentes à l'aller et au retour. Imaginons qu'on a envoyé 4 paquets de données. 1, 2, 3 et 4. Donc on peut transmettre ici 1, 2, et éventuellement avoir un ordre où 2 apparaît avant 1 finalement. Alors ça n'est pas gênant puisqu'il y a des numéros de séquence, des numéros d'octets, qui vont permettre finalement de recevoir 2, 3 par exemple, puis 1 éventuellement dans nos données, et éventuellement avoir des duplications avec 3, mais comme 3 est numéroté, on ne va pas reprendre en compte finalement les données ici. Prenons un exemple où 4 soit perdu. Alors, comment cela va se produire On va recevoir un ACK dit cumulatif de 1, 2 et 3, indiquant que jusqu'à 3, finalement, les données sont bien reçues. En général, les ACK cumulatifs sont les cas les plus classiques. Il existe potentiellement des options avec les ACK sélectifs en TCP, mais là, je vais m'intéresser uniquement aux ACK cumulatifs qui sont, on va dire, la norme standard. Donc, au bout d'un certain laps de temps, 4, finalement, n'a pas été euh, reçu. Et on a éventuellement des données de la couche application qui sont arrivées, qui sont 5, 6, 7 dans notre buffer, qu'on doit retransmettre. Alors, imaginons qu'on envoie 5 pour l'instant. Et ensuite, qu'on se rende compte, alors 5 sera, bien entendu, dans la file de réception, s'il si a bien été reçu, mais ça, on n'en est pas sûr du côté du client. On se rend compte qu'au bout d'un certain laps de temps, finalement, 4 n'est toujours pas transmis. Et potentiellement, le client aurait pu nous prévenir il y a plusieurs ACK3 qui n'a reçu que jusqu'à 3. C'est une technique en TCP qui consiste à dire que si vous n'avez pas reçu 4, vous envoyez plusieurs ACK en indiquant que jusqu'à 3 vous avez bien reçu, jusqu'à 3 vous avez bien reçu et donc on se rend compte que oui, il y a un problème sur 4 si on vous indique que jusqu'à 3 vous avez bien reçu. Donc il n'y a pas d'ACK négatif en fait, vous avez que des ACK positifs. Par conséquent, on va renvoyer 4 parce qu'ici c'est un laps de temps écoulé qui indique que finalement on n'a pas reçu 4. le, le serveur n'a pas reçu 4, donc on va renvoyer 4. Et donc 4 désormais est reçus, on va pouvoir envoyer 6 et 7 par exemple, puisque notre fenêtre permet d'envoyer jusqu'à 4 éléments successifs depuis le dernier qui n'a pas été reçu. On reçoit la CK ici, normalement 7, euh, d'ailleurs ça n'a pas été fait ici. On va fermer la connexion avant même d'avoir d'ailleurs reçu la CK jusqu'à 7, euh, on a reçu jusqu'à 5, 6, 7. Et il y aura une poignée de main qui sera indiquée à la fin de la communication, qui va elle être marquée avec ce qu'on appelle des flags fin. Alors... Pour la première poignée de main qui est au-dessus, je vais revenir un petit peu dessus. Au tout début, le tout premier échange qui a eu lieu entre le client et le serveur, puis le serveur et le client, on a allumé ce qu'on appelle un flag sin, S-I-N. Ce qui veut dire que le premier échange entre le client vers le serveur, il y a uniquement ce flag -sin qui est activé. Lorsque le serveur nous a renvoyé la réponse à notre première communication, il a activé également lui aussi le flag sin puisque c'est la première communication dans l'autre sens, mais il a vraisemblablement activé un flag hack. Donc, ça sera une poignée de main sin-hack. Donc, vous avez sin au début, sin-hack. Et très souvent, la dernière poignée donc de la poignée triple, la dernière poignée de main, la dernière, euh, la dernière secousse de la poignée de main, elle sera, elle, activée avec le flag hack uniquement. Donc, vous aurez sin, sin-hack, hack pour les flags activés. Pour la poignée de main finale, la poignée de, de fin de communication, très souvent, vous aurez fin qui sera activé avec potentiellement un ACK des données précédentes. Là, ça n'était pas le cas potentiellement, mais ça pourrait être noté. Et ensuite, vous aurez également un fin avec potentiellement un ACK, mais souvent, c'est un fin seul qui apparaît pour la communication finale. Donc, les deux derniers échanges sont avec un flag fin. Considérons désormais le paquet TCP. Alors, on peut remarquer que comme en UDP, vous aurez un port source, un port de destination pour les paquets entrants, et sortant, de toute façon, vous aurez toujours qui à envoyer et vers qui, comme c'était le cas pour les paquets IP. On appellera ça plutôt que des paquets TCP, des segments TCP. Et ensuite, vous allez avoir ce qu'on appelle des numéros de séquence et des numéros d'accusé de réception. Je vais revenir dessus par la suite. intéressons nous tout d'abord aux flags. Les flags qui sont présents sont assez nombreux. Je vais d'abord m'intéresser aux flags SIN et FIN, que j'avais évoqué précédemment. Le flag SIN est activé lors du tout premier échange dans un sens ou dans l'autre. Donc il sera activé uniquement lors premier échange, des deux premiers échanges en règle générale pour pouvoir indiquer l'ouverture de la connexion dans un sens ou dans l'autre. Le flag fin aura le même rôle en fermeture de connexion. Il existe d'autres flags. il existe le flag en particulier reset qui permet d'envoyer éventuellement des données à une connexion non validée, par exemple qui est déjà fermée, ou de fermer une connexion brutalement, ce qui peut être intéressant dans certains cas. À noter également le flag push qui permet de forcer, non pas l'envoi des données, mais de faire remonter les données vers la couche applicative. En effet, j'avais indiqué que les données étaient uniquement transférées sur la couche transport. Donc on a l'assurance, lorsqu'on reçoit un ACK, que la couche transport a bien reçu l'information. Cependant, pour être sûr que les données soient prises en compte par la couche applicative, il faut pouvoir les faire remonter depuis la couche transport vers la couche applicative. C'est le rôle du flag push ici. Passons désormais au numéro de séquence et numéro d'ACK. Donc le numéro de séquence est choisi lors du tout premier échange, lors du premier signe, comme étant une valeur aléatoire. Et le numéro d'ACK correspondant sera renvoyé par le serveur lors de la, du deuxième échange, de la deuxième poignée de main, avec un incrément de 1. On va lors des premiers signes, des deux premiers échanges signes, indiquer qu'on valide finalement un octet virtuel. De ce fait, si lors du premier échange, le client, lorsqu'il se connecte, il envoie le numéro de séquence 1000, le numéro d'ACK correspondant devra correspondre au numéro 1001. Lors du deuxième échange, le serveur va vous renvoyer également un numéro de séquence choisi aléatoirement par lui-même, qui sera par exemple de l'ordre de 5000, prenons par exemple 5000, et le client devra à ce moment-là lors du troisième échange, acquitté grâce au numéro d'accusé de réception, c'est ce deuxième échange avec un numéro d'accusé de réception de 5001. Donc à chaque fois qu'un flag SIN ou qu'un flag FIN est activé, on acquitte finalement des numéros d'octets virtuels. Pour le reste des échanges, on va acquitter des numéros d'octets en indiquant finalement l'octet qui va suivre. Parlons un petit peu de la fenêtre. Cette fenêtre a pour rôle d'indiquer les octets qui sont envoyés, mais pas encore acquittés. La taille maximale des octets qui sont envoyés, mais pas encore acquittés. Elle a un rôle sur le contrôle de flux également. C'est-à-dire que plus la fenêtre est petite, et au moins on s'autorise à émettre des données qui ne sont pas acquittées, par conséquent on évite de surcharger le réseau. Donc cette fenêtre a pour rôle d'éviter la congestion du réseau. Et par conséquent, lorsqu'il y a des pertes, elle a tendance à être réduite. Parmi les options importantes, on peut noter qu'on peut calculer le maximum segment size par rapport au MTU. Donc ici, évidemment, le maximum segment size a pour rôle de faire circuler des données des segments dans des paquets IP qui sont eux-mêmes encapsulés dans des trames d'une taille maximale, par exemple 1500 dans le cas d'Ethernet. Le maximum segment size va pouvoir être calculé de manière à éviter la fragmentation des paquets IP qui incluent nos segments TCP. Une deuxième option assez fréquemment utilisée est le Windows Scale. La taille de fenêtre est finalement limitée à un mot de 16 bits, soit 65 000 octets. Par conséquent, on utilise souvent une option qui permet de multiplier cette taille en indiquant des blocs de x8, x16, pour éviter que la taille de fenêtre ne soit strictement pas limitée à 65 000 octets, ce qui, sur une liaison par exemple à 1 gigabit, est très rapidement atteint. Il existe également des options pour les numéros de séquence et les numéros d'ACK associés. Donc ces options sont facultatives. Elles sont ajoutées en fonction des valeurs, et par conséquent, la longueur d'entête, qui est indiquée ici comme étant des mots de 32 bits, peut éventuellement changer en fonction de la taille. A noter ces dernières années, j'ai oublié dans les options, la congestion. La congestion peut être indiquée pour prévenir de pertes potentielles de segment TCP. Une des solutions au niveau IP est de détruire les paquets lorsqu'il y a des engorgements au niveau des routeurs intermédiaires ou même de la destination. Mais pour éviter cela, on préfère prévenir en indiquant des flaques de congestion. Donc ces flaques viennent en prévision de la congestion dans les paquets TCP des ECN, explicit congestion notification dans les paquets IP. Il existe ces dernières années également des ACK sélectifs dans ces options, permettant d'indiquer, lorsque vous avez reçu par exemple jusqu'à 3 des données, d'indiquer que vous avez potentiellement reçu également 5 et 6, mais pas 4. Cela permet d'éviter l'effet de cumulation des ACK qu'on a actuellement en indiquant que si vous avez reçu jusqu'à 3, vraisemblablement, il y a un problème pour le donnée 4, mais peut-être que la donnée 5 et 6 ont déjà été reçues. Donc les ACK sélectifs sont une option assez récente, activée depuis une paire d'années sur les euh, noyaux Linux, par exemple. Alors, je vais vous présenter un exemple de fenêtre glissante où la fenêtre annoncée par 2 est de 3072 octets. Donc ici, on va pouvoir envoyer jusqu'à 3072 octets sans nécessairement demander d'acquittement. Par conséquent, on va pouvoir envoyer ici les données 4, les données 5. On a encore la possibilité d'envoyer la donnée 6, mais on a un acquittement qui arrive avant, permettant finalement de repousser la fenêtre associée. Cependant, l'acquittement numéro 6 nous indique que la fenêtre a désormais été réduite. Pour quelles raisons Ça peut être tout simplement pour des problèmes de débit au niveau de la destination, qui a besoin d'avoir moins de données que ce qu'elle ne peut supporter actuellement. Et donc cette fenêtre est réduite. On ne peut donc émettre que la donnée 7 avant d'attendre l'acquittement suivant. Et lorsque l'acquittement est reçu, on pourra donner, renvoyer la donnée de 9. Ici, l'acquittement passe désormais avec une fenêtre de zéro. Par conséquent, on est bloqué, on ne peut plus rien envoyer, et on doit attendre que la fenêtre soit à nouveau à une valeur positive pour pouvoir continuer le transfert. Dans exemple un exemple d'architecture classique d'un serveur sur un réseau, on se retrouve à gérer de multiples connexions. L'exemple qui est donné ici, est un protocole avec connexion où chaque socket de communication est réservé pour une liaison TCP avec un client. Par conséquent, on ne peut pas utiliser un seul socket pour plusieurs connexions. On doit donc gérer une file d'attente des connexions entrantes qui vont être ensuite acceptées. Par conséquent, on a besoin en général d'avoir un certain nombre de threads qui vont accepter une ou éventuellement plusieurs communications pendant qu'un thread principal se met en attente sur un port bien connu des connexions qui vont arriver des différents autres clients. Parmi les commandes, les outils générés connus, voici un exemple, Telnet. Vous l'avez utilisé en Réseau 1. Alors, il s'agissait au départ d'un protocole de communication et de commandes réellement, mais on l'utilise très souvent comme un outil finalement client TCP. Il dispose finalement à la fois d'une entrée et d'une sortie permettant d'envoyer vers un serveur TCP des commandes et ensuite de recevoir les réponses au niveau du terminal de l'écran. Un exemple ici de telnet qu'on utilise finalement sur la couche applicative sur le port 80 pour lancer la connexion avec un serveur HTTP et demander la page principale de ce serveur associé. Il existe d'autres commandes comme Netcat ou éventuellement Socat également, pour pouvoir énumérer un certain nombre de connexions et pouvoir lancer des connexions au niveau à la fois client comme au niveau serveur, comme vous avez l'exemple ici sur Netcat et Socat. Concernant Netstat, il vous permet de récupérer des informations sur les interfaces accessibles et leur état au niveau par exemple TCP ou UDP. Vous avez quelques exemples ici de communication ou d'attente. On voit qu'il y a un certain nombre d'états d'attente, c'est-à-dire des serveurs en attente de communication, et puis d'autres qui sont en état de synchronisation ou bien en établissement de communication, c'est-à-dire que la connexion est déjà établie et là il y a effectivement des transferts d'informations. Un second exemple est donné ici au niveau de la commande TCP-Dump, qui permet finalement d'avoir l'échange et la description des échanges. Elle vous permet finalement d'avoir une description assez complète, équivalente à un Wireshark, mais en réalisant la communication et en présentant l'ensemble des flags qui sont réalisés pendant la communication ici. Je vais reprendre ici tout ce qui concerne la translation d'adresse. Alors je rappelle que lorsque vous êtes sur un réseau privé, a priori vous avez possibilité d'envoyer des pings vers l'extérieur et de recevoir des réponses. Je rappelle également qu'un ping, c'est une communication qui est réalisée au niveau IP, au niveau de la couche réseau, en utilisant le protocole associé à IP qui est ICMP. Par conséquent, envoyer un ping et recevoir la réponse était déjà possible. Très souvent, lorsqu'on veut communiquer au niveau d'une architecture en UDP ou en TCP, c'est-à-dire au niveau du transport, on va utiliser ce qu'on appelle la translation d'adresse en associant les ports. Donc ça sera du NAT PAT ou NAPT ici. Le routeur intermédiaire qui dispose d'une adresse IP publique va utiliser un port qui est potentiellement différent de celui que vous aviez dans le réseau privé pour communiquer avec l'extérieur. Il va donc se faire passer par vous à la fois au niveau d'adresse IP publique, mais également au niveau du port qu'il aura choisi librement, et qu'il va ensuite, une fois que la réponse reviendra vers lui, la réinjecter vers la machine de destination associée, sur le port interne à la machine associée. C'est-à-dire qu'ici, finalement, la traduction d'adresse va être faite à la fois au niveau d'adresse IP, mais également au niveau du port, qui peut être bien entendu différent du port que vous aviez au départ utilisés dans leur réseau privé.